Page d'accueil, géolocalisation et zone d'alerte. L'accueil Vous accédez à la liste des rappels et notifications des événements des utilisateurs du boîtier. Appuyez sur un événement pour le visualiser, le supprimer ou y ajouter un commentaire. Appuyez sur Ajouter un événement pour programmer un besoin. La géolocalisation Appuyez sur Localisation dans la barre de menu du bas de l'écran pour accéder à la géolocalisation des boîtiers. Sur cet écran, vous pouvez voir où se trouvent les porteurs de boîtiers, la qualité du réseau capté par chaque boîtier, ainsi que leur batterie restante. Et depuis les paramètres du bio vous pouvez désactiver le GPS et définir l'intervalle de rafraîchissement de la position GPS. Paramétrer une zone d'alerte. Appuyez sur l'onglet « Localisation » dans la barre de menu du bas de votre écran et appuyez sur le bouton « Gérer ma zone de sécurité ». Appuyez sur « Créer une zone de sécurité ». Appuyez sur la carte pour définir le centre de la zone souhaitée. Utilisez les boutons « Plus » et « Moins » pour réduire ou élargir le rayon de la zone de sécurité. Une fois la délimitation choisie, appuyez sur « Enregistrer ». À présent, lorsque votre enfant entre ou sort de cette zone, vous êtes immédiatement prévenu. Modifiez ou supprimer la zone d'alerte. Si vous souhaitez modifier l'emplacement de la zone d'alerte, définissez un nouveau lieu sur la carte puis appuyez sur « Enregistrer ». Si vous souhaitez modifier la taille de la zone, appuyez sur les boutons « Plus » ou « Moins » puis appuyez sur « Enregistrer ». Pour supprimer votre zone de sécurité, appuyez sur le bouton « Supprimer ».